En fait, on appelle tout simplement ça avoir le bon body-langage ou le bon langage corporel. Ici, on rejoint fortement la vidéo qui concernait le développement personnel euh, pour avoir confiance en soi. Alors, une étude a prouvé en fait que le langage corporel et que les postures qu'on adopte peuvent immédiatement avoir un impact à la fois sur le stress et sur les hormones que produit le corps. C'est dingue, non En y réfléchissant un peu, pas tant que ça. Si je vous montre ça, tous les super-héros se tiennent ainsi. Dans leur recherche. Revenons terre à terre, les scientifiques voulaient savoir ce qui arrive sur le plan en fait, euh, hormonal, lorsque les sujets abordent des positions de puissance, c'est-à-dire en, en prenant de l'espace, en se tenant debout avec les mains sur les hanches, la tête droite, le buste en avant, et euh, des positions de faiblesse, c'est-à-dire en prenant moins d'espace, bras croisés, en regardant vers le sol, vous savez, langage intérieur. Les résultats ont démontré qu'en deux minutes, le taux de testostérone salivaire augmentait de 20%, tandis que le taux de cortisol diminuait de 25% lorsque les sujets euh, adoptaient la position de puissance. Au contraire, les positions de faiblesse menaient à une testostérone forcément plus faible et donc à un cortisol plus élevé. Mon conseil, c'est juste incroyable, c'est le conseil le plus rapide pour augmenter votre testostérone. Messieurs, dames, à vos costumes